Bon alors, je suis super heureux <rire> et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, en revenant de mon tour de France, euh, j'ai lancé un appel au territoire hautement citoyen. Euh, ça correspondait à beaucoup de choses que j'avais vues et que j'avais entendues ou senties comme envie d'élus euh, ou de candidats pas encore élus et qui allaient l'être. Certains euh, qui ne l'ont pas été, mais c'est pas grave. Euh, des envies citoyennes assez fortes d'aller euh, vers d'autres formes de gouvernance, plus ouverte, plus participative, plus transparente. Euh, et, et du coup, j'ai décrit dans cet appel à un territoire hautement citoyen ce que ça pourrait être, d'après moi, le, le territoire qui, euh, qui serait le plus citoyen possible, donc avec une implication citoyenne forte. Et euh, je pensais juste en, en rester là. Et... Il y a des élus, notamment certains que j'avais été voir, mais d'autres aussi, qui ont répondu à cet appel en disant euh, :« C'est génial, mais on fait comment euh, C'est très beau cette théorie, mais, euh, mais où est-ce qu'on va Qui peut nous aider euh, Qui peut nous former Etc. » Donc, je suis déjà super content parce que ici, si vous avez la chance dans, dans une commune qui est euh, dans ce beau département de la Gironde, euh, vous avez des, des gens qui sont euh, à fond là-dedans. Je, dé, je découvre aujourd'hui ce que, enfin, hier aujourd'hui tout ce que vous faites, et je trouve ça super, parce que ça colle complètement à cette, cette vision euh, de, de territoires qui sont dynamiques de manière citoyenne. Et, euh, et du coup, euh, moi, la réponse que, que j'ai proposée avec le collectif Démocratie ouverte euh, à ces collectivités, c'est un programme qu'on lance, qu'on est en train de construire, qu'on est en train de lancer, qui s'appelle Territoires hautement citoyens et dont je vais essayer de vous parler assez vite. Donc la définition d'un territoire hautement citoyen, vous, vous pouvez la retrouver sur le site de, de, du collectif Démocratie Ouverte. Je, il y a quelques grands chapitres. C'est un territoire sur lequel on engage une transition organisationnelle, organisationnelle et institutionnelle, donc notamment avec les questions des schémas de gouvernance dont on a pu parler. C'est un territoire sur lequel on organise une transition citoyenne et éducative aussi. C'est-à-dire que euh, sans une formation à être un citoyen actif euh, et sans des institutions et des, et des espaces ouverts dans lesquels les citoyens peuvent participer, c'est compliqué. Parce on, on en a beaucoup parlé hier, mais on a beaucoup de citoyens assez consommateurs, euh, de, et, et, mais par contre qui sont d'accord pour rentrer dans ce type de processus s'ils sont bien construits et que les personnes sont bien accompagnées territoire sur lequel on organise une transition technique et méthodologique. Là, on est en plein dedans parce qu'il y a plein d'outils et de méthodes, mais ça ne peut pas s'improviser. Une transition culturelle et comportementale et une transition des moyens d'échange et là, c'est au sens large. C'est-à-dire que ça va de la, des moyens d'échange grâce au numérique, aux réseaux sociaux qui sont des nouveaux espaces qui s'ouvrent, mais aussi les moyens d'échange financiers, les monnaies complémentaires. Tout ça, ça participe d'une citoyenneté renouvelée. Euh, voilà donc ça c'est un peu les, les grands chapitres de l'appel au territoire hautement citoyen auquel des élus ont répondu et du coup qui nous, nous a amené dans Démocratie Ouverte à construire, à proposer ce programme, on est encore en construction puis je pense que c'est un, un programme qui va être amené à, à continuer à se co-construire, euh, c'est un programme qui s'adresse aux élus locaux et aux administrations, services et cabinets euh, pour que eux soient les moteurs d'une transition démocratique ou d'une transition citoyenne sur leur territoire. Euh, donc euh, mais qu'il ne le fasse pas seul, parce qu'évidemment, ça ne se fait pas seul. Ça se fait en impliquant les porteurs de projets citoyens déjà présents. Ça correspond un peu à la cartographie d'acteurs qu'on a pu faire hier. Essayer de repérer ces, ces, ce qui existe déjà, parce qu'il y a plein de choses qui existent, qui existent déjà sur les territoires. Et en impliquant aussi le citoyen ou l'habitant qui n'est même pas encore citoyen. Euh, euh, et, et qui, euh, qui doit aussi prendre part à, à, au programme. Donc l'objectif, c'est d'engager ce qu'on appelle transition démocratique locale, qui dit transition, dit passer d'un État à un autre. Donc c'est passer d'un État de gouvernance existant. En général, les collectivités qui s'intéressent à ça ont déjà mis en place des dispositifs, des outils, des méthodes, donc on ne part pas de zéro. Euh, et c'est passer de cet État-là à, un à une gouvernance encore plus ouverte, avec euh, donc, euh, une implication plus forte des citoyens. Euh, et les moyens que nous on propose dans le programme, c'est on propose un, une méthode, c'est-à-dire que c'est pas nous, Collectif Démocratie Ouverte, euh, qui euh, allons faire les choses, mais par contre on propose un cadre d'action et une méthode, et c'est ça que je vais vous décrire, euh, et, et l'idée c'est d'accompagner un peu sur, euh, sur cette méthode. Et juste le dernier point, euh, inspiration mondiale, ça... ça ça participe, je pense que c'est très important de faire les choses à l'échelle locale, mais ça participe aussi d'un mouvement mondial qui s'appelle l'Open Government, qui est euh, essayer d'ouvrir les modes de gouvernance et euh, il y a un partenariat pour des gouvernements ouverts qui a été lancé euh, par euh, Obama quand il est arrivé au pouvoir dans son un peu après son, son premier mandat avec le Brésil et Dilma Rousseff et avec une soixantaine de pays qui ont qui sont rentrés dans ce partenariat alors euh, tout dépend de on peut faire beaucoup d'analyses de ce partenariat la France le rejoint là en 2015 euh, ça peut très bien euh, être juste de la communication et du bullshit entre guillemets tout comme ça peut aussi très bien euh, être une véritable manière d'impliquer les citoyens aussi à l'échelle nationale et pas uniquement aux échelles locales. Donc ce n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est complètement hors des sentiers battus, ça s'expérimente, se, et là l'Union européenne aussi fait des choses dans ce sens-là, donc il y a quand même un mouvement assez fort euh, national et international qui va dans, dans ce sens-là. Donc nous, territoire hautement citoyen, on le pense, on le réfléchit un peu comme euh, une des euh, propositions à l'échelle locale pour, pour faire ça. Les grands principes, vais essayer d'aller assez vite, c'est euh, d'avoir la, la construction d'un plan d'action avec les collectivités, de faire des groupes de partage d'élus qui sont en transition et de construire un référentiel d'outils et de méthodes dans lesquels on puisse piocher. Euh, ça peut paraître un peu barbare, c est, c est, cette présentation, on est en train de la construire et celle-là, je sais qu'il faut que je la change, mais en gros, c'est pour décrire le, le plan d'action. Le principe, c'est d'avoir euh, des... Ce qu'on propose en fait aux collectivités, c'est de rentrer dans cette démarche euh, et elles, pour rentrer dans la démarche des territoires hautement citoyens, les collectivités doivent s'engager euh, concrètement à prendre un certain nombre de, de, de, de faire un certain nombre d'actions. C'est un plan d'engagement euh, assez... Euh, C'est nous qui posons le, le cadre. Quoi. Euh, et donc la collectivité s'impose à faire un, ce qu'on appelle un diagnostic démocratique. C'est un autre mot pour dire, une cartographie d'acteurs, euh, pour repérer sur le territoire les acteurs qui sont en bouillonnement citoyen. Ça peut être des groupes colibris, ça peut être des, euh, des associations euh, qui vont défendre tel ou tel euh, intérêt, euh, qui vont dans le sens de l'intérêt général ou de l'intérêt commun, euh, c'est euh, euh, voilà, une cartographie de ce qui, de ce qui existe. C'est la première chose qu'on impose finalement aux collectivités qui rentrent dans le programme. Euh, la deuxième chose, c'est d'organiser un sommet citoyen. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a repéré tous ces acteurs-là, c'est de les inviter. Et euh, de, de, déjà, ça permet de se rencontrer, ça permet euh, de, euh, de faire des ateliers aussi pour réfléchir à la gouvernance et d'impliquer ces personnes-là dans les ateliers, donc de faire un lien entre l'institutionnel et ce qui se passe en bouillonnement citoyen, euh, finalement, qui est sous les radars de l'institutionnel. L'idée de ce sommet citoyen, c'est de s'inspirer un peu de ce qui peut se passer, par exemple, avec Alternativa ou avec des événements comme ça qui sont euh, organisés aussi par les citoyens. Donc le principe, ce n'est pas forcément que ce soit la collectivité qui l'organise elle-même, mais plus qu'elle euh, elle donne une impulsion, elle essaye de trouver des gens avec qui y faire, et que finalement, même si ce n'est pas elle qui organise, ce n'est pas grave, euh, par contre, il faut qu'elle soit présente. Et euh, la troisième euh, vraiment chose importante et, et à laquelle la collectivité s'engage, c'est à construire et à co-construire, son schéma de gouvernance, donc à repenser la manière dont elle prend les décisions en y impliquant plus les citoyens et en faisant ce type de dessin qu'on a fait, c'est-à-dire Aujourd'hui, comment est-ce que ça fonctionne pour prendre la décision Il y a le conseil municipal qui est là, euh, il y a euh, les, les citoyens, bon, il, va, il, a, il a voté pour un programme. Euh, on, on montre comment ça se passe aujourd'hui et on montre comment ça pourrait se passer demain. Et l'objectif, c'est qu'il y ait une délibération du conseil municipal quand c'est dans une collectivité, quand c'est dans une mairie euh, ou de l'organe délibérant, si c'est à d'autres échelles, qui disent maintenant on s'organise différemment et dans ce schéma de gouvernance, on implique le citoyen différemment. Donc ça c'est vraiment euh, les, les trois choses que, finalement, qui ne sont pas négociables euh, quand une collectivité rentre dans le programme territoire hautement citoyen. Après, il y a beaucoup d'autres actions qu'elle peut décider de mettre en place. Et encore une fois, nous, ce n'est pas euh, le collectif qui, le, qui les met en place, mais euh, l'objectif c'est de les accompagner, les outiller, essayer de trouver des acteurs qui sont capables sur leur propre territoire euh, de, de, de le faire avec elles. Euh, c'est pour ça aussi qu'on est une association et qu'on n'est pas euh, une, euh, une entreprise de prestation de services parce qu'on n'a pas vocation euh, à le faire. Par contre, on a euh, dans les réseaux du, de démocratie ouverte des gens, on connaît des gens qui peuvent le faire. Et, euh, et là, je suis super heureux d'être ici parce que je, sais que je sais vers qui je vais renvoyer les communes qui sont dans le, <rire> dans le coin, euh, notamment dans le labo. Et bref, voilà. euh, tableau de bord, ça, c'est juste le, le principe, c'est que... Il faut qu'il y ait de la transparence sur tout le processus, et donc les collectivités qui rentrent dans le programme s'engagent aussi à renseigner un tableau de bord en ligne sur le site de Territoires hautement citoyen, dans lequel elles racontent, là où elles en sont, de la transition démocratique qu'elles sont en train de mettre en œuvre. Non, c'est accessible à tout le monde non. On l'a pas encore construit, hein. Ça, c'est, pas, il n'est pas encore en ligne, euh, parce qu'il n'est pas encore construit, mais dans le, les discussions qui sont à l'œuvre en ce moment dans le collectif, on est en train de se dire qu'il y a peut-être une partie publique une partie privée, euh, il y a, voilà. mais ce pas encore arrêté. Euh, le référentiel, c'est tout ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire une liste d'outils, de méthodes. Euh, je, je retrouve les guides, euh, les, les mêmes guides avec les mêmes outils et les mêmes méthodes. Le principe, c'est d'essayer de les, les reprendre. La plupart de ces guides sont euh, en Creative Commons, c'est-à-dire qu'on peut récupérer les contenus et tant qu'on cite la source, euh, on, on, on a le droit de les, les réutiliser. C'est fait pour être disséminé au, au maximum. Donc, on va essayer de se les réapproprier pour faire une liste de fiches, outils et méthodes euh, qui puissent facilement circuler euh, le, le, de manière la plus large possible. Euh, donc ça, c'est une veille assez large. Et après, on, fait aussi, on prévoit aussi de faire une, une veille dans un guide éditorialisé, c'est-à-dire euh, les, les méthodes que nous on retient parce qu'elles nous paraissent euh, particulièrement intéressantes pour tel ou tel usage ou dans tel ou tel euh, point de, de quelque chose qu'on qu veut faire évoluer dans la gouvernance donc Ça c'était le guide, et puis après les groupes de partage, bah, c'est le principe d'aller de, euh, visiter des territoires. On a parlé euh, hier, je parlais de, de territoires que j'avais été voir où je trouve génial ce qui se passe. Donc il euh, n'y a pas que Kingersheim euh, en Alsace et, euh, et Los Angoël dans le nord-Pas-de-Calais, il y a aussi euh, Trémargat euh, au beau milieu de la, la Bretagne. Il y a aussi des endroits sur le plateau de Mille Vaches où il y a des choses qui se passent. Il y a aussi euh, euh, donc il y a des endroits qui peuvent être très ruraux et très euh, ou, ou, ou beaucoup moins, beaucoup plus urbains. Je pense que c'est intéressant d'emmener des gens voir comment se passe le budget participatif qui est en train de mettre en place l'Amérique Paris euh, et que les élus puissent se rencontrer et, et avoir un groupe de partage autour de bah, comment est-ce que nous, dans notre, sur notre territoire, on est en train d'essayer d'enclencher cette transition vers une démocratie plus ouverte. Euh, C'est donc des visites des élus mais aussi évidemment euh, des agents des collectivités parce que ce n'est pas que les élus qui, euh, qui, qui peuvent être impliqués là-dedans. Après, le principe qu'on... Là, on est encore en discussion sur le... la manière de le faire. Euh, ça s'adresse aux collectivités locales, euh, mais qui, qui s'engagent aussi à impliquer les citoyens dans chacune des démarches qu'elles mettent en œuvre. Et euh, on essaye de, de faire quelque chose qui ait le, le coût minimum possible. Euh, C'est-à-dire que nous, on est là, euh, on ne sera pas là. Euh, L'idée, bon, ça fait trois fois que je répète, j'arrête de le dire après, mais ce n'est pas nous qui faisons. C'est-à-dire que si demain, euh, la collectivité dit euh, « bah, Ok, je, je m'engage à faire cette cartographie d'acteurs », ce n'est pas, euh, pas moi qui vais aller faire la cartographie d'acteurs, c'est euh, essayent de trouver les ressources sur leur territoire. Elles ont déjà des gens avec lesquels elles travaillent euh, pour faire ça. Euh, nous, on est juste là en, en, en tiers garant pour s'assurer que cette cartographie d'acteurs elle est bien faite déjà, qu'elle est bien faite avec les citoyens et pas juste avec un prestataire euh, qui, qui l'aurait fait tout seul. Euh, donc voilà, on pose un cadre et on veille à ce que ce cadre soit bien respecté et on peut accompagner sur, sur les choses, mais on n'est pas là pour, euh, pour le faire, même si en effet, on connaît des gens vers lesquels on peut essayer de renvoyer pour, euh, pour faire ça. Euh, qui est-ce qui porte, quand je dis démocratie ouverte c'est un collectif qui, au début, était complètement informel. Il y a, il y a, on l'a lancé en 2012, ce collectif, avec surtout des innovateurs, de, des innovateurs du numérique liés à la, à la gouvernance et à la démocratie, donc des porteurs de projets. Je vous ai parlé de Parlement et Citoyens hier, la plateforme pour co-construire des propositions de loi. En fait, en construisant cette plateforme, on a rencontré, quand je dis on, on était quatre à porter ce projet-là, et on, on a rencontré plein d'autres acteurs qui dont le numérique était en train de euh, de faire d'autres plateformes, Alors, il y en a une qui s'appelle Vox.org, qui permet de comparer des programmes, et c de, c les données sont ouvertes de tous les programmes politiques avant une élection, il y en a une qui s'appelle Questionnez vos élus, pour poser des questions à ces élus, et au fur et à mesure, on s'est rendu compte, compte qu'il y avait énormément d'acteurs comme ça qui étaient en train d'innover sur des outils démocratiques, mais qu'il manquait quelque chose pour les fédérer, donc c'est pour ça qu'on a créé Démocratie Ouverte, et là c'est en train de, de se structurer et de, et de discuter pas mal avec... Alors ça, c'est les principes d'une démocratie ouverte, plus de transparence, plus de participation et plus de collaboratif, mais je ne m'attarde pas dessus. Pour revenir sur le collectif Démocratie Ouverte, on est en train de, de se rendre compte que ça intéresse aussi des institutions. Donc, au-delà de la société civile dont, dont je viens de parler et des, et des collectifs citoyens ou des, ou des, ou des citoyens eux-mêmes, il y a aussi des entreprises. Donc, dans le conseil d'administration, le tout nouveau conseil d'administration du, du collectif, il y a le patron de Google et de Google France, Donc, on était surpris qu'ils soient intéressés et tant mieux d'un côté, même si forcément on reste aussi sur nos gardes sur certaines choses. Mais on est dans cette logique d'être ouvert à un maximum de personnes. Donc ça va de très grosses entreprises comme ça à des petites start-up qui étaient déjà un peu constitutifs du collectif. Et il y a aussi, et c'est encore plus intéressant, je trouve, les, les institutions qui pourraient paraître poussiéreuses, etc., et qui en fait sont en train de s'ouvrir à toutes ces logiques-là. Donc on a dans le conseil d'administration Jean-Paul Delevoye, qui est le président du Conseil économique, social et environnemental, et qui n'a qu'une envie, c'est de faire de ce Conseil économique, social et environnemental une maison du citoyen. Euh, et, et je crois qu'il se bat un peu en interne sur la, les manières de faire, mais euh, c'est intéressant qu'une institution comme celle-là vienne à notre rencontre et, et qu'on qu échange avec eux. Euh, il y a Claudie Le Breton, qui est le président de l'Assemblée des départements de France, qui, euh, qui est aussi dans le conseil d'administration et qui, qui s'intéresse à ça. Il y a euh, Jean Rotner, qui est le maire de Mulhouse, qui va être une des premières collectivités à rentrer dans le programme Territoire Hautement Citoyen, et qui, euh, et qui est aussi à l'Association des maires des grandes villes de France. Et Laurence Monoyer-Smith, qui est la vice-présidente de la Commission nationale du débat public, qui est pareil, et euh, est en train de, de réfléchir aux manières de faire euh, pour... Euh, que ce ne soit pas uniquement à une échelle locale, mais aussi que sur les grands débats nationaux, il puisse y avoir ce type d'outils, de, de méthodes qui rentrent. Voilà, donc pour l'instant, c'est juste des manifestations d'intérêt. Euh, si ça se trouve, ça ne va pas tenir, on n'en sait rien. On est vraiment en, en démarche itérative de co-construction, mais euh, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au-delà des de réseaux citoyens, mais dans de l'institutionnel aussi, qui commence à changer ses, ses modes de pratique. Et du coup, je trouve que c'est euh, des super nouvelles. Euh, quand on est entouré de mauvaises nouvelles, il n'y a, a pas que les mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles. Et voilà. Là, on est en construction de, de la chose. On a, pour vous dire exactement là où on en est, on a cette présentation qui présente le, le, le concept. C'est euh, -ce un appel à envie. C'est nous ce qu'on a envie de, de faire. Et on, est, on a des territoires qui ont déjà répondu en disant ça nous intéresse. Euh, C'est à peu près là où on en est. On est en train de rédiger les conventions de partenariat qui, du coup, nous nous mettre plus le nez dans, euh, en détail, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce que les collectivités, euh, qu'est-ce qu'elles doivent s'engager à faire. Euh, voilà. Là, on en est à cette étape-là, donc c'est complètement ouvert, et si ça se trouve, ça ne va pas, pas du tout marcher. On va être récupéré pour faire du, du citizen-washing, comme il y a du greenwashing. On va tout faire pour éviter ça, évidemment. Euh, euh, voilà, C'est une association euh, démocratie ouverte. Là, Mulhouse fait son sommet citoyen en début novembre. Donc c'est maintenant. Euh, et que l'adhésion sera possible, du coup, quand Pour les, pour les collectivités, il euh, faut, que, faut que le 1er janvier 2015, euh, ça, ça soit euh, largement possible, mais dès, dès aujourd'hui... En fait, moi, je, après le Tour de France, en train de, je me suis plongé dans mon bouquin et là, c'est moi qui vais m'occuper dans Démocratie ouverte, euh, maintenant qu'il est presque fini d'écrire, à fond dans, euh, dans ce programme-là, euh, voilà. Donc, euh, c'est moi qui vais le porter, avec les autres membres qui sont déjà en train de, de, de travailler avec Mulhouse et avec les autres collectivités. Euh, voilà. Enfin, moi, ce que je j'aimerais dire, c'est un, un petit peu avec les témoignages d'élus, justement. Enfin, des gens qui sont réellement en place, et des gens qui ont passé la chose, et, et qui oui. témoignent justement de pourquoi ils vivent, comment ils vivent, de leur expérience. Parce que, enfin, je pense que les élus, c'est une démarche qui leur fait pas. Enfin, oui. Oui. C'est oui, mais... la participation, et dire que cette expérience-là, qui voilà, sont menées on en sort, non seulement, on survie survit, mais en plus, on en sort grand oui. fortement, c'est le sentiment. Le mais en fait, oui, je... complètement. C'est l'objectif des groupes aussi, euh, c'est que d'une part, les élus qui, qui sont déjà avancés dans des démarches puissent rassurer ceux qui, euh, qui rentrent dans la démarche et qui ne sont pas encore euh, rassurés. Et puis au-delà de ça, en effet, on prévoit, comme euh, on vient un peu du numérique et que euh, dans notre ADN, il y a ça, on prévoit de faire un maximum de vidéos euh, pédagogiques, déjà pour expliquer le concept, et au-delà des vidéos pédagogiques, euh, des témoignages euh, voilà, dans les... Dans le référentiel, il y a les fiches outils, les fiches euh, méthodes et il y aura aussi des fiches expérience euh, de, pour, pour voir ce qui s'est fait et, et, et si possible, avoir la vidéo du, de l'élu, de l'agent et du citoyen qui disent bah, « voilà ce que, ce que j'en ai pensé ».